Quand on, on analyse le soleil, généralement on le, on le voit d'un point de vue scientifique, on le voit comme un astre euh, et comme un objet de la nature. Et moi ce que j'ai voulu faire, c'est euh, essayer de le voir du point de vue des représentations humaines. Euh, Qu'est-ce que le soleil a signifié pour nous Qu'est-ce qu'il a symbolisé Et euh, de fait, effectivement, c'est un astre euh, éminent. Enfin, c'est un, un objet euh, auquel on ne peut pas rester indifférent. Et donc, ça m'a intéressé de voir, bah, voilà, comment est-ce que le Soleil a façonné le, nos, nos pensées, euh, nos cultes euh, religieux euh, et nos représentations. Euh, et euh, bah, voilà, il y a plusieurs manières d'analyser ça. En fait, avec l'apparition de l'agriculture, on a changé de vision du monde, on a changé de rapport à la nature. Avant, on avait euh, des religions euh, qui étaient animistes, donc on investissait des objets de la nature de divinité. Et avec l'apparition de l'agriculture, en fait, on commence à se tourner vers le ciel et vers des entités. Euh, plus éloignées, plus abstraite, comme le soleil. Aussi pour la raison très évidente que le soleil est la source de la vie, la source des récoltes. Et donc, à partir de l'apparition de l'agriculture, le soleil devient le centre des religions, donc en Mésopotamie et à ces endroits-là, et ensuite va irriguer toutes les, toutes les représentations religieuses principalement. Le soleil cesse d'être un dieu euh, à partir, dans un endroit bien localisé qui est le, la Grèce antique, et euh, vers le 5e siècle avant Jésus-Christ, où euh, vous avez donc de nombreux philosophes euh, grecs, qui, comme Anaximandre, Thalès, etc., qui commencent à euh, considérer le soleil non plus comme une entité avec des pouvoirs, une volonté, une intention, mais euh, comme un objet du monde, comme les autres, qu'on va analyser euh, avec des lois et euh, finalement on commence à avoir la première approche scientifique euh, du monde. On retrouve euh, ça après vers euh, la révolution euh, scientifique moderne, donc euh, autour de la Renaissance. On va complètement changer euh, de de représentation du monde, euh, puisque l'homme n'est plus au centre de l'univers, et surtout euh, on se rend compte avec Giordano Bruno qu'il euh, n'y a pas qu'un seul soleil, il y a plusieurs soleils, il y a possiblement plusieurs systèmes solaires. Euh, et donc euh, l'homme est devant une forme d'infinité, euh, multiples univers, et donc euh, voilà, n'est plus dans un, dans un univers hiérarchisé, euh, fermé. Euh, et euh, création euh, de Dieu. Alors on a un rapport euh, très singulier dans le sens où euh, le soleil est toujours associé aux vacances, au divertissement estival euh, et euh, euh, ça, ça nous vient euh, du XXe siècle principalement, les congés payés euh, et cette période où on commence à associer le loisir euh, au soleil. Avant ce n'était pas du tout le cas puisque euh, dans les sociétés agricoles euh, le soleil c'était le moment où on s'exposait, on travaillait dehors. Euh, donc à partir du 20 siècle le soleil va vraiment être associé au divertissement, à la plage, euh, aux loisirs. Et d'une certaine manière euh, on associe le soleil aussi à une forme de bonheur. Euh, et ça, ça remonte à très loin en fait puisque euh, quand on regarde les, les figurations du bonheur collectif qu'on qu trouve par exemple dans les, dans les utopies, à chaque fois, le soleil euh, est présent. Euh, qu'on pense euh, à, la, à la cité du soleil de Campanella ou à toutes les formes d'utopie. Euh, à chaque fois, le soleil est là, comme si finalement, on ne pouvait pas euh, dissocier le bonheur de certaines conditions concrètes climatiques euh, et d'un ensoleillement. Euh, toujours très important euh, pour nous. Euh, donc peut-être que c'est là l'origine aussi de notre lien entre bonheur et soleil qu'on fait aujourd'hui.